Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration de Bokeh. Aujourd'hui, nous allons voir comment indexer les pages d'un profil dans le catalogue. Dans la prochaine version de Bokeh, vous avez cette nouvelle option indexable pages qui permet d'indexer les pages au même titre que les articles, les acytothèques, les flux RSS, les albums pour en faire des notices que vous pouvez ensuite retrouver par la recherche dans le catalogue. Une fois que vous avez activé cette option, au niveau euh, des profils qui constituent la mise en page de votre site, vous pouvez avoir des euh, nouvelles options d'indexation. Donc là, je prends le profil horaire d'ouverture des bibliothèques. Ici. Voilà. Et euh, vous allez avoir un nouvel onglet « Indexation ». Dans lequel vous pouvez choisir d'indexer cette page, c'est-à-dire que cela créera une notice associée qui représentera la page de ce site, et euh, des commentaires qui pourront se retrouver dans le résumé. Donc c'est le même champ commentaire qui est aussi utilisé pour les moteurs de recherche. Et les mots-clés qui seront aussi convertis en mots matière. Une fois que vous validez, que vous sauvegardez ce profil. Euh, bokeh euh, les indexera pour en faire des notices. Ça veut dire que dans le catalogue, je pourrais rechercher horaire d'ouverture, par exemple, euh, comme ceci. Donc, horaire d'ouverture, dans ce cas-là, est le libellé de mon profil. Et euh, le moteur de recherche pourra retrouver ainsi euh, ce profil. Avec en sujet, mon matière. Euh, les mots clés qu'on a mis et il y aura un type de doc associé qui est le type de doc page du site quand je clique sur la notice Bokeh va automatiquement rediriger sur la page euh, en question que les utilisateurs pourront alors euh, consulter voilà c'est tout pour cette démonstration Bokeh merci de l'avoir regardé et à bientôt